Vous écoutez Kika Yante sur Audio Radio, avec m 2 zoen en invité. Bonjour M2ON. Salut Kika. On va te présenter d'abord aux auditeurs pour commencer. Quel âge tu as Alors là, j'arrive sur mes 35 ans. Je vais les faire le 11 février. Ouais. D'accord, c'est à la veille de la sortie de ton album. On en parlera juste après. Depuis combien de temps que tu es dans la musique dans la, musique, euh, dans la musique professionnelle ou dans la musique dans La musique, euh, musique euh, j'en fais depuis vraiment tout petit. Mais après, euh, j'ai commencé vraiment à faire des concerts à partir de l'âge de, de 17 ans, je crois. D'accord. Voilà. Et dans la musique professionnelle, du coup Ça fait euh, depuis euh, 2012, depuis qu'on a monté le label Metin Records. En fait. Est-ce que tu es bordelais d'origine Non, pas du tout. Je suis de Perpignan. de Perpignan. D'accord. Et tu t'es expatrié à Bordeaux pour le professionnel, je suppose. Bah, en fait, euh, si tu veux, j'ai tourné un peu partout euh, dans la France. Je suis né à Perpignan. Après, j'ai grandi en Haute-Savoie. Après, je suis parti faire mes études à Tours. Après, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et puis, en fait, dans les Pyrénées-Atlantiques, donc du côté de Pau, j'ai euh, rencontré euh, le guitariste de mon ancien groupe, et qui lui était de Bordeaux. Et il m'a dit, bah, viens à Bordeaux, on va faire un groupe et tout, ça va déchirer. Et euh, je suis parti à Bordeaux euh, pour tester ça, voilà, exactement. Et puis, ben, j'ai bien kiffé Bordeaux, il y avait beaucoup de reggae à l'époque, beaucoup de concerts reggae. Et j'adorais ça en fait, j'adorais cette ambiance. Et je suis resté là du coup, euh, toutes les années. D'accord, donc tu as voyagé un petit peu partout, mais tu as choisi Bordeaux. Et nous, on est contents. <rire> voilà, c'est cool. Est-ce que tu gagnes ta vie maintenant avec la musique ou est-ce que tu fais quelque chose à côté je gagne ma vie en fait, avec euh, la musique, mais pas la musique que je fais, la musique que les autres font, <rire> vu mm -hmm. que euh, en fait, je suis producteur et arrangeur en fait, pour euh, d'autres groupes, donc notamment euh, LN Pérou de Famille, que mm -hmm. tu dois connaître. Ouais. Bah, et euh, j'ai un studio d'enregistrement et c'est ce grâce à ce studio en fait, que j'arrive à, à payer mes factures, on va dire. Tu es producteur, tu es compositeur aussi, est-ce que c'est toi qui écris toutes tes chansons ah, toutes mes chansons, oui, c'est moi qui les écris, oui. Pourquoi M2ON Alors M2ON, en fait, c'est simplement du phonétique. Si tu veux, moi je m'appelle Moon. Et euh, quand je suis arrivé sur Bordeaux, que j'ai commencé à faire de la musique, on s'amusait tous à épeler nos, nos prénoms, en fait, quand on s'appelait. Par exemple, mon pote s'appelait Flo, ben on l'appelait FLO, tu vois. Ouais. Et on écrivait, en fait, L comme la tour Eiffel. Oh, tu vois, quand, on, quand on écrivait son prénom sur exprès pour donner euh, en fait, des trucs phonétiques. et moi du coup bah, c'était M2ON parce que moi je m'appelais c'était M2ON voilà. simplement personne n'arrive à prononcer ce truc là et en fait euh, j'y vois comme un, comme, un, comme un défi un peu je, je me dis bah, le jour où les gens ils arriveront à prononcer c'est que ma bah, musique les intéresse vraiment quoi, finalement. carrément carrément et en parlant de prononciation on va parler de ton flow maintenant parce que tu as un super flow sur scène est-ce que tu as pris des cours de diction pour avoir ce flow ah non, j'ai pas pris de cours de diction euh, la seule école que j'ai fait comme je le dis dans Back to Business c'est l'école du SST donc euh, ceux qui savent ils savent que l'école du SST c'est bah, les, les meilleurs flots de France hein, qu'on a jamais eu en France euh, Sayon tout sont pour moi le, les, les meilleurs rappeurs en fait en termes techniques en France mm -hmm. donc j'étais très très très bercé par ces flows je... donc en fait pour moi c'est très naturel en fait de faire des trucs comme ça quoi. Et... Je m'aperçois avec le temps que, que ça n'est pas pour tout le monde. Parce que comme quand j'écris des chansons pour les autres, des fois, ils me disent « ouais, mais là, c'est dur à chanter, tu vois ». Et je m'aperçois que, ouais, en fait, euh, j'ai une capacité que j'ai développée, mais vraiment inconsciemment, quoi. Et euh, c'est en parallèle par rapport à ce que tu écris aussi, certainement. Ben oui, en fait, euh, dans, de toute façon, quand j'écris, euh, j'ai le show qui vient automatiquement, tu vois. Et est-ce que c'est ce qui explique euh, ce pourquoi tu te lances maintenant Parce que je suppose que ah. tu n'écrivais pas pour les autres alors, euh, non, je pas pour les autres euh, jusqu'à l'année dernière, où j'ai comm commencé ça. Mais euh, en fait, pour moi, mes propres chansons, je les écris depuis, depuis l'âge de 15 ans, hein donc euh, ça je l'ai toujours fait j'ai comme je disais j'ai eu un groupe qui s'appelle Melting Colcha qui a tourné énormément euh, en France avec euh, qui on a fait euh, deux EP un album et puis il y avait un autre album en préparation donc j'ai toujours écrit mais c'est vrai que des trucs perso en tant que M2OM je les ai jamais présenté au public quoi on va dire et là ce qui fait que je le présente c'est simplement une, comment dire ça je cherche un peu à retrouver confiance en moi si tu veux tu vois j'accepte le fait que je peux faire du son qui peut peut-être plaire à certaines personnes ouais, c'est un peu complexe comme euh, point de vue mais c'est que ouais c'est très euh, très psychologique tout ça. Ah, ouais, mais il n'y a aucune raison. Écoute, tu composes, tu écris super bien. Euh, ton EP, je l'ai écouté. On va en parler. Back to Business. Donc, ça sort le 12 février. Là, bientôt. Dis-nous quel est ton titre préféré sur cet album Alors, moi, je pense que ton titre préféré, c'est Soudé. Ouais, ouais, ouais, carrément. Carrément. <rire> carrément. Ouais. le préféré de tout le monde, a priori, je suis super content de ça parce que c'est vraiment une partie de moi que j'ai jamais voulu montrer ça. Tu vois. En tout cas, de... tu exprimes ton émotion avec ton cœur. Les paroles, elles oui. parlent de soi. Ça va parler à tout le monde et ça se chante et ça résonne et c'est très très bon. En tout cas, j'invite tous les auditeurs qui écouteront ton interview à aller très très vite, sauter dessus dès qu'il sortira. Un petit extrait maintenant du titre « Soudé » et profitez-en pour le chazamé, c'est maintenant il sortira. Le 12 février, Mm -hmm. donc je ne sais pas du tout si, si le kit va sortir mais clairement ouais, c'est un des morceaux celui-ci avec mood yes, I... comme je fais d'habitude en me disant « non, c'est pas assez bien, ça va pas faire, machin j'ai fait mon truc et puis je l'ai envoyé et en fait il s'avère que c'est un des morceaux que tout le monde préfère, donc c'est super cool. » Mais euh, bravo, c'est ta liberté qui s'exprime et en tout cas, bravo, bravo pour pour cette EP. Est-ce que c'est les prémices d'un album qui sortira peut-être cet été du coup Alors non, c'est pas du tout euh, les prémices d'un album, euh, je pense que je vais sortir un deuxième EP en fait, euh, mmh. alors... Le plan initial, c'était de sortir euh, à la fin de l'année, c'est-à-dire en, en octobre novembre alors, De sortir mmh. un deuxième EP qui lui serait euh, un peu plus chargé. J'ai envie de dire là, il y a beaucoup de reggae, tu vois. Des, des produits un peu comme Back to Business, il y a beaucoup de sons comme celui-ci. Il mmh. y a un ou deux sons euh, reggae new roots aussi. Euh, et j'aimerais en fait euh, surtout mettre des featuring. En fait. J'aimerais bien surtout avoir euh, deux trois artistes que je kiffe euh, qui, qui me rejoindraient là-dessus. Et puis, euh, et quand cet EP sortira, euh, ben, si en fait euh, ça fonctionne. Ouais. Ben là, éventuellement, je réfléchirai à un album parce que comme c'est très compliqué aujourd'hui de sortir la tête de l'eau là, sous, le, sous tout ce, ce flot d'artistes, euh, je préfère d'abord sortir des petits trucs, des petits projets qui ne coûtent pas trop trop cher et puis voir euh, si les gens ils adhèrent ou pas et après je, je ferai au compte goût. Je pense hein, comme, comme la plupart des, des autres artistes, quoi, sortir un fond de temps en temps. Voilà. Voilà, parce que je ne sais pas si les gens ont encore ce respect tu sais, d'écouter euh, d'écouter des albums, des EP entiers, quoi. Mmh, ouais, ouais. Tu, toi tu préfères sortir petit régulièrement Plutôt que gros d'un seul coup Et Nous eh bien, euh, On est content sur de Radio De pouvoir faire ta promo On fait un big up à Melting Records Bien sûr qui fait ta promotion Je te remercie beaucoup m 2 eh ben oui, et puis on Et attend bien. vivement du coup le 12 février la sortie de ton album qui s'appelle Back to Business. C'est le titre éponyme aussi du premier titre que tu as sorti dernièrement. Donc on invite tous les auditeurs à aller sur ta chaîne YouTube. La chaîne YouTube c'est Merci Records, en fait, c'est la chaîne du label. Eh bien merci à toi m 2 n Avec plaisir. Gros big up, merci pour tout.